On se retrouve une dernière fois pour tracer le symétrique d'une figure. Alors la figure d'aujourd'hui, ça va être, je trace un rectangle de 5 cm sur 2 cm en utilisant les lignes du cahier. 5 cm sur 2 cm, ça fait 4 petits carreaux sur 10 petits carreaux en longueur. Sur ce rectangle, il y a posé dessus un carré, un carré qui fait 2 cm de large et donc aussi 2 cm de haut, donc 4 petits carreaux. Euh et je vais donc faire son symétrique par rapport à une droite que je mets légèrement oblique. C'est-à-dire qu'elle n'est ni verticale ni horizontale, elle est oblique. Et je m'arrange pour ne pas la faire non plus pile à 45 degrés. Sinon, ça va être encore un cas particulier. Donc faites bien attention, premièrement. Ensuite, donc, pour construire le symétrique et pour le construire précisément, ça ne va pas tomber du ciel que ça soit précis, ça va être parce que vous aurez respecté le protocole qu'on a vu la semaine dernière qui a deux préliminaires. Le premier préliminaire, c'est cette figure-là. Je lui donne un nom avec des lettres. Par exemple, A, B, C, D, E, F. Je mets les lettres en tournant, dans un sens ou bien dans l'autre, mais en tournant en traversant la figure. Et le deuxième préliminaire, il est que si je suis droitière, je tiens mon équerre de la main gauche. Si je suis gauchère, je tiens mon crayon de la main droite. Du coup, mon équerre, je la tiens de la main droite. Je ne sais plus ce que je dis. Si je suis gauchère, je tiens mon crayon de la main gauche et donc mon équerre de la main droite. Revenons à moi. Je suis droitière, j'écris avec le crayon. Et donc, premier prélim euh, préliminaire, je mets mon équerre à gauche. Et donc le protocole en trois étapes, c'est que là j'ai ma figure, mais en fait je vais bloquer mon cerveau pour ne plus penser que à ce point A ici. Je ne pense plus que à lui et je vais faire les trois étapes. Première étape, je fais la perpendiculaire. Donc placer l'angle droit de l'équerre sur la droite, jusqu'à ce que l'autre côté de l'angle droit passe par A. Et je trace ma perpendiculaire. Deuxième étape, je ne pense que à prolonger. Pour prolonger, je repars du point A jusqu'à la droite et je vais prolonger de l'autre côté. Très, très fin. Très, euh, troisième étape, je mesure. Je ne pense que à mesurer. Et donc ici, de 0 jusque là, jusqu'à la droite, ça fait 1,7 un peu plus. Et bien de l'autre côté, ça va faire aussi... Non, pardon, je me suis trompée. 0,7 un peu plus. Donc 0,7 un peu plus. Je mets ici et je mets le nom du point A'. Je peux même mettre une croix. Ça m'aidera pour les retrouver tout à l'heure. Je passe au point B. Je bloque mon cerveau. Je ne pense plus que au point B. Du coup, je mets mon équerre. Première étape pour faire l'angle droit. Je ne pense que... À mon angle droit, je ne je vois que l'angle droit. Pour que l'angle droit ici soit sur la droite et l'autre côté de l'angle droit passe par B. Je trace. Première étape. Deuxième étape. Vous voyez, je ne suis pas allé jusqu'à la droite parce que mon équerre n'est pas hyper pr précise. Je, vais, je prolonge. Deuxième étape. Je prolonge. J'en profite pour marquer l'angle droit. Troisième étape. Je mesure. C'est là que je m'occupe du zéro. Et donc là, ça fait 2,6. De l'autre côté, ça fait aussi 2,6. Là où j'arrive, je mets le point B'. J'en profite pour vérifier que mes deux droites perpendiculaires, elles sont parallèles entre elles. Hein, vous voyez là, déjà, moi, je n'ai pas été hyper précise. Bon, vous faites bien attention, en tout cas, le plus attention possible. Je passe au point C. J'oublie tout le reste et je ne pense que à mon point C'. Première étape, la perpendiculaire. Mon angle droit sur la droite, l'autre côté de l'angle droit qui passe par C. Je trace ma perpendiculaire. Deuxième étape, je prolonge. Troisième étape, je mesure. 3,5. Vous voyez, je, des fois, là, il faut bien vérifier, revérifier. Là, je suis un peu avant 3,6. Donc, un peu avant 3,6. Et je marque le nom où je suis arrivé. C'est pris. D. Je rappelle que si j'étais gauchère, j'aurais mon équerre de la main droite. Du coup, je placerai mon ongle droit, là, ici, à droite. Et... Vous voyez, là j'ai un petit peu de mal, ben, voilà, il faut que vous placiez les trucs en fonction de ce qui vous correspond à vous. Et je vérifie, que je m'arrange pour euh, prendre mon équerre pour que je vois bien l'angle droit ici et que ensuite ça passe par D. J'y vais tranquille, pas d'urgence. Je reviens, moi je suis droitière, donc je reviens ici, j'ai mon angle droit sur la droite. Je m'arrange pour que l'autre côté de l'angle droit passe par D, tout en vérifiant ici. Je trace ma perpendiculaire. Deuxième étape, je prolonge. Je marque l'angle droit. Troisième étape, c'est là que je mesure. 5,5, un peu moins. 5,5, un peu moins. Je pense à écrire le nom du point où j'arrive. Des j'en suis à E. Et vous voyez, là, déjà, j'ai plus beaucoup de place sur ma droite. Pas de souci, je la prolonge. Je la prolonge en ayant bien le début de la droite. Je place mon équerre ici, sur la droite, et je m'arrange pour que l'autre côté de l'angle droit passe par le point E. Je trace l'angle droit. Première étape. Deuxième étape, je ne pense que à prolonger, mais je le fais bien. Troisième étape, je ne pense que à mesurer, mais je mesure bien. 6 un peu plus. 6 un peu plus. J'arrive à E'. Prime. Il me reste F. J'oublie toute la figure sauf le point F. Je mets mon angle droit d'un côté. Je fais glisser jusqu'à passer par F. Je ne pense que à mon angle droit, mais je le fais bien. Deuxième étape, je ne pense que à prolonger, mais je prolonge bien. Troisième étape, je ne pense que à mesurer, mais je mesure bien. Donc là, 2,2, un peu plus. 2,2, un peu plus, j'arrive au point F'. Et là, je suis un peu perdue. Mais pas de panique. Je vous rappelle, ma figure, elle s'appelait ABCDEF. Et bien, sa symétrique, ça va être A'B', puis C', puis je vais à D', puis à E' puis à f' et je n'oublie pas de revenir sur a prime et finalement effectivement euh, ma figure elle était là au début elle est là ici là vous voyez j'ai pas été hyper précise là c'est pas bien j'essaye de le refaire mieux et tout de suite et eh ben je vois un peu mieux puis même celui-ci ah bah ben, j'ai pas dû aimer ce point là je le refais précisément voilà, dès qu'on va un peu trop vite, on ne le fait pas bien. J'ai donc mon symétrique ici. Et je vous rappelle ce qu'on avait vu aussi la semaine dernière, les aires enfin, qu'on avait revu plus précisément. Par exemple, ici, là, j'ai un carré de 1 cm. Donc, dans mon carré du dessus, là, j'ai 1, 2, 3, 4 cm. Dans le rectangle du bas, j'ai... 1 cm, un deuxième, un troisième, un quatrième, 1 cinquième, plus la même chose en dessous, 6, 7, 8, 9, 10. Donc en bas, j'ai 10 cm. Donc au total, 14 cm. Et ma figure symétrique, là, je ne vois pas bien parce qu'elle est penchée, alors je peux faire des tracés, mais je peux aussi faire, utiliser la propriété qu'on a vue la, la, la semaine dernière la figure ABCD a une aire de 14 cm point. Or, virgule, la symétrie conserve les aires conserve les aires, ça veut dire que si au début ça fait 14 cm et que je vais le symétrique de la figure, à la fin, je vais pouvoir conclure que donc, la figure A', B', C', D', ah ben bah, j'ai oublié un morceau là, A, B, C, D, E, F. La figure A, B, C, D, e, F a une aire de 14 cm. Or, la symétrie conserve les aires, donc la figure A', B', C', D', E', F' a, elle aussi, une aire de 14 cm. Je n'oublie pas, bien sûr, de souligner le résultat. Voilà!